Bonjour, vous arrive-t-il d'être coincé dans les bouchons Et ben voilà, je suis dans les bouchons, Voilà, ça nous arrive à tous. Et C'est un moment qui fait partie des moments les plus stressants d'un début de journée ou d'une fin de journée. Et euh, voilà, que faire ben Rien, rien, ben, je suis comme vous. Dans les bouchons, on a l'impression d'avoir l'impression, l'impression d'avoir l'impression, c'est pas mal ça, de, de perdre son temps. Donc... Comment je fais bah, comme vous voilà comme vous je prends mon mal en patience et euh, là voilà j'ai pas, pas de truc pas de truc magique à, à vous proposer c'est où je me mets un cd qui me plaît je me fais plaisir j'écoute de la musique j'écoute une émission de radio qui me qui me fait plaisir euh, ou j'ai des euh, j'ai des, euh, des mp3 audio euh, de formation ou de, de livres audio et voilà j'essaie de m'occuper comme ça et puis bon, euh, la voiture est pour moi aussi une occasion, une opportunité de pouvoir euh, également beaucoup penser, réfléchir, réfléchir à, à différentes idées. Je suis quelqu'un qui a mille et une idées à la minute. Et euh, quand je suis dans la voiture, c'est euh, l'un des rares moments où je suis dans ma bulle, où je, suis, euh, je me sens libre de, de, de penser. Euh, de, voilà, et je, je prends des notes avec mon dictaphone. Un, enfin, avec mon iPhone, je peux enregistrer des pensées. Et c'est souvent dans la voiture que de nouvelles idées émergent, voilà, c'est un moment où euh, je peux penser à mille et une choses euh, en même temps, voilà, donc euh, là, il n'y a pas de secret, euh, quand il y a un bouchon, il faut attendre, il faut prendre son mal en patience et, euh, et s'énerver, de toute façon, là, c'est ce qui est certain, s'énerver, ça ne sert strictement à rien, si ce n'est que ça vous pourrit encore plus votre journée Enfin, la meilleure chose à faire, c'est penser qu'on rentre à la maison, on va pouvoir être chez soi, pouvoir être dans son univers, dans son environnement et se faire à manger, ou si ça se trouve, le manger est déjà prêt. Et là, l'optimisme ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est que d'essayer de voir et d'essayer de, de combler le, ce temps qui, euh, qui, nous, qui nous est donné pour écouter ce qu'on aime, pour penser à ce qu'on aime et peut-être euh, fantasmer sur ce que ce soir nous allons pouvoir faire à la maison voilà, bon, je dis n'importe quoi, j'en sais rien mais vous voyez où je veux en venir merci d'être si fidèle tous les jours à ce rendez-vous, je vous dis à demain et si vous ne participez, part, participez pas encore à ce programme millésime, votre meilleure année, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en bas de cette vidéo pour enfin, enfin découvrir la raison de la, pour laquelle je fais ces vidéos quotidiennes pour vous pour moi mais également pour vous où je décrypte euh, les journées d'un optimiste voilà, j'espère que je vous reverrai demain et je vous dis à bientôt, ciao ciao